La vidéo que beaucoup d'entre vous attendez est enfin là. Je suis contente de vous la présenter. Ok enfin la vidéo sur la steak box alors que je peux vous montrer c'est pourquoi j'ai arrangé tout ce décor comme vous pouvez la voir je l'ai eu je l'ai branché et j'ai même commencé à gagner des tokens dessus alors comment on va organiser cette vidéo j'ai pas envie de la faire très longue et pourtant j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus alors peut-être que je la ferai en deux fois c'est à dire que là je peux vous montrer comment ça marche euh, c'est quoi raspberry c'est quoi la steak box etc et ce qu'on peut faire dans un second temps c'est que je peux euh, disons dans un an ou dans six mois ou même même plus longtemps même, euh, refaire la vidéo pour vous montrer simplement les résultats. Donc ça, ça dépendra de vous. Mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la question ultime, c'est pas tant de savoir comment ça marche, quoi que je vais vous montrer aussi, mais c'est surtout de répondre à la question, est-ce que c'est vraiment rentable Est-ce que c'est une bonne affaire d'avoir une machine à cash chez soi. Voilà, donc on va pouvoir commencer. C'est vrai que vous avez été hyper nombreux à me demander. J'ai reçu des emails, j'ai reçu des DM sur Instagram, etc. Euh, by the way, si je réponds pas souvent, c'est parce que déjà, d'une, je reçois beaucoup d'emails, mais ça c'est pas grave. Tout, je suis pas quelqu'un qui va vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, comme vous avez pu le constater. Si, si par méga, vous avez essayé de me chercher sur les réseaux, je suis pas très active et je vous recommande aussi à vous de faire de temps en temps des détox, de pas être trop sur les réseaux. Bref. En plus, je suis embêtée par ce chat. Et trêve de plaisanterie. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était que moi aussi, j'étais curieuse de savoir les résultats, de savoir si ça valait la peine. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, pour la structure de cette vidéo, honnêtement, j'avais pensé à un, à un plan euh, super structuré, mais finalement, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Je pense que le plus important, c'est de vous donner les informations qu'il faut. Et si elles sont dans le désordre, tant pis. Mais je pense que mine de rien, elles ne seront pas dans le désordre. Alors, la première des choses, est-ce que je vous explique vraiment c'est quoi le stacking euh, Je pense où je ferai une vidéo vraiment dessus mais j'en ai tellement parlé sur les autres vidéos que j'ai pas envie de vous ennuyer en fait à, à répéter dix euh, mille fois les mêmes choses mais disons pour résumer que c'est une manière donc de participer à la blockchain et de valider les opérations qu'il y a sur le réseau. Alors jusque là on connaissait surtout euh, le mécanisme de proof of work, donc celui qu'on connaît le plus en fait avec le minage euh, du bitcoin mais euh, ça rebute tout le monde et c'est normal parce que de toute manière les machines sont devenues trop chères en électricité ça consomme beaucoup et même par exemple là on voit la stacking box je l'ai à la maison, elle tourne là en ce moment même, et vous n'entendez pas de bruit, je n'entends pas de bruit. Et puis en plus, on en reparlera plus tard, mais ça coûte que dalle. Donc, alors que pour le minage, c'est vraiment plus compliqué, c'est plus cher, etc. Donc ça paraît être la solution ultime pour pallier à tous les défauts de la proof of work. Mais pour les puristes du bitcoin, il faut savoir que eux préfèrent le proof of work avec le minage, et ça leur va très bien. Mais c'est vrai que c'est un mécanisme qui plaît de plus en plus, et je vais pas vous répéter encore une fois, et par exemple Ethereum va passer au stacking donc vraiment ça montre que c'est ou le futur ou quelque chose qui plaît beaucoup parce que c'est tellement plus pratique et si ça plaît autant le stacking c'est pas parce que simplement les gens veulent participer au réseau comme ça euh, gratuitement vous pensez bien c'est parce que en fait les récompenses sont intéressantes et donc concrètement ça consiste en quoi le stacking ça consiste simplement à déposer un certain montant de tokens dans un portefeuille et en échange de votre dépôt en fait vous allez être récompensé la fameuse récompense c'est une sorte de taux d'intérêt alors ça varie selon les projets les tokens. Par exemple, Tezos est à 5% alors qu'il y a d'autres projets comme le Redcoin qui est à peu près à 30%. Il y a même des projets qui offrent des taux beaucoup plus importants mais euh, faites attention à ça parce que souvent justement si le taux est trop intéressant c'est que la crypto elle est pas... Euh, c'est que la crypto est un peu louche. Donc euh, ça on en reparlera plus tard dans cette vidéo, c'est pas méchant mais c'est bon à savoir. En tous les cas, pourquoi ça intéresse les gens C'est parce que simplement c'est euh, une voie royale pour générer des tokens à partir de tokens qu'on a déjà, de façon totalement passive. Et là, pour le coup, passive-passive. Par exemple, je suis en train de vous faire cette vidéo et dans l'idée, ma machine est en train de générer des tokens. Donc voilà un peu l'idée. Mais attention, là, maintenant, il faut se demander justement combien de tokens elle génère, combien elle a coûté la machine, et puis est-ce que techniquement, c'est viable Alors, il faut savoir que moi, je me suis passé par Steakbox. Alors, comme vous pouvez le voir sur le formidable écran de ma télé, Steakbox, en fait, c'est simplement une filiale de Raspberry. Et là, Raspberry, normalement, c'est censé vous dire quel chose c'est vraiment très connu et euh, je me permets de vous expliquer ce que c'est parce que si vous connaissez pas je trouve que ça vaut le, la chandelle ça vaut le coup de savoir c'est quoi de connaître en fait raspberry mais combien tu gagnes finalement d'accord ça je vais y venir mais pas tout de suite laissez moi vous présenter raspberry alors la fondation à la framboise hein, c'est euh, oui bah voilà comme je l'ai dit c'est une fondation qui a été créée en 2012 et euh, leur but en fait c'est de propager de vulgariser le programme le coding enfin euh, tout ce qui est lié à hein, l'informatique et donc, ils ont mis à disposition de tout le monde des nano-ordinateurs, comme vous voyez, parce que là, vous voyez une steak box C'est juste un usage de ce qu'on peut faire avec Raspberry. En fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. On peut installer des systèmes d'exploitation, jouer à des jeux, créer des programmes. Enfin, les, les, les possibilités sont infinies. Et ce qui est intéressant avec Raspberry, déjà, outre le fait qu'ils ne cherchent pas le profit, mais déjà, rien que ça, on peut les saluer pour ça. C'est assez rare dans notre époque, bien capitaliste. Mais en fait, donc ces petits ordinateurs-là sont accessibles financièrement. C'est-à-dire qu'on peut trouver des Raspberry ils sont vendus à 35 euros mais euh, je vous précise et je rappelle que euh, ils sont vendus en fait avec simplement le processeur c'est à dire qu'il n'y a pas de boîtier même le boîtier là en plastique que vous voyez il faudra le, le prendre à part ou le créer vous même ou ne pas vraiment le, le créer il y en a plein qui l'utilisent sans il n'y a pas non plus de souris, il n'y a pas non plus de clavier et il n'y a pas d'écran mais en tous les cas avec une simple carte SD vous avez tout un disque dur c'est ce qui va faire le disque dur en fait de cet ordinateur là donc faut avouer que c'est super pratique et euh, je vous le dis comme ça au passage, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fondations qui font ça et Raspberry sont vraiment excellents pour ça, c'est idéal pour les enfants, mais c'est idéal aussi pour les personnes qui veulent coder, programmer. On peut faire des tas de choses. Et finalement, nous aussi, on peut faire des choses comme le stacking. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour Raspberry un peu ce qu'il fallait savoir dessus. Et donc, tout simplement, il y a des personnes qui vont passer tout simplement par Raspberry. Ils vont prendre un processeur et ils vont installer toute la mécanique pour euh, faire du stacking. Ok. Alors, moi, j'ai choisi Stacking Box parce que déjà, d'une part, je suis pas geek. Et puis, euh, ça me plaisait l'idée. De manière générale, ça me plaît en général de savoir qu'il fallait juste brancher et pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça m'intéressait. Et, et je pense aussi que c'est pour ça que ça peut intéresser pas mal de monde. Alors la stackbox en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait de la filiale de Raspberry C'est que simplement, ils ont préparé une box qui était prête à l'emploi. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous montre dans les images, donc on reçoit une carte SD où il y a déjà tout le programme et aussi la wallet à installer. Et ça, comme vous pouvez le voir, en fait, on peut choisir selon le site différentes wallets à, à, à stacker. Ça, ça dépendra de, de vous. Moi, j'ai choisi Neblio. Alors, est-ce que j'ai fait un bon choix ou pas Je vous le dirai dans la troisième partie de cette vidéo. C'est vrai, alors je vous montre quelques images. C'est vrai que quand on reçoit la Stacking Box, déjà moi je l'ai reçue en une semaine, ça m'a coûté quand même un certain prix. Donc, ce que j'ai payé moi, c'est DHL et euh, j'ai payé en fait la carte, la partie plastique en fait qui n'était pas absolument nécessaire. Et j'ai aussi payé le fait euh, d'avoir la carte SD. Alors, faut savoir qu'on n'est pas obligé du tout de, de, de passer par stack Box pour ça. Sur tous les sites de crypto qui permettent de faire du stacking, ils vous donnent les adresses à télécharger, les wallets, etc. Et il y a toujours des tutoriels, normalement très précis, pour vous expliquer comment faire, qu'importe euh, si vous êtes sur Windows, euh, Mac ou Linux ou qu'importe. Donc en fait, ce que j'ai payé là, c'est un gain de temps, c'est surtout ça. Donc voilà, j'ai reçu ma stack box dans hein, une formidable box. On m'a même offert des haribo. Euh, j'ai bien aimé le geste commercial, j'ai envie de dire. Ce que je dois vous dire surtout, c'est que il faudra quand même que vous ayez. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une souris et un clavier Bluetooth. J'étais pas obligé parce qu'il y a assez de de, de ports de sortie pour pouvoir euh, mettre en USB, donc euh, un clavier et une souris, mais je les ai quand même achetés. Donc bon, bref, ça m'a coûté la bagatelle de 20 euros parce que j'ai pris un truc euh, super cheap sur Amazon. Et il a fallu aussi que je branche à mon euh, écran. Alors moi, j'ai utilisé la télé, c'est franchement pas pratique. Euh, si vous avez un vieil écran d'ordinateur, c'est tout aussi bien. Et d'ailleurs, vous pouvez faire du stacking avec un vieil ordinateur aussi, hein, parce, que, parce que le plus important, en fait, c'est que ça tourne H24. Et encore, je vous le dirai à la fin de la vidéo, mais vous n'êtes pas obligé de faire du stacking de cette manière-là. Ça, c'est une façon de faire du stacking qui est très pur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, vous donnez pas de commission, c'est vous qui le faites, comme un mineur qui, euh, qui le ferait tout seul, en fait. Donc ça, ça dépendra de vous de votre profil. Alors, ce que je voulais dire, donc voilà, moi je l'ai branché sur la télé, et là, je vous montre un peu le tutoriel qui est hyper simple. Alors, pour le tutoriel, faut savoir que vous avez l'explication très claire. Bon, c'est en anglais, d'ailleurs, de toute manière, je pense que je vais le traduire sur le blog. Mais euh, vraiment, c'est compréhensible à la portée de tous. Et euh, donc voilà, on vous donne toutes les étapes à suivre. Et voilà, tout ce que vous avez à faire dans un premier temps, Donc c'est de brancher la carte euh, SD donc, euh, j'avais oublié de le dire dans la vidéo, mais oui, il faut, faut avoir aussi un lecteur SD que vous branchez donc sur le Raspberry. Donc, vous branchez euh, la Wi-Fi, donc avec un câble Ethernet ou par la Wi-Fi, hein, ça c'est vous qui voyez. Et en fait, tout simplement, vous avez déjà un fichier préinstallé et il vous faudra tout simplement cliquer dessus pour l'exécuter. Alors, euh, voilà, donc en fait, vous cliquez une fois, ça, ça dépendra du temps. C'est ça qui peut prendre du temps en fait, tout simplement, c'est le temps qui, qui télécharge toute euh, la wallet, etc. Et ensuite, l'autre étape, c'est euh, de synchroniser votre wallet, et puis ensuite, bien sûr, de l'encrypter. Bon, tout est bien expliqué, hein, vraiment. Et euh, bien sûr, l'autre étape, c'est tout simplement d'envoyer des tokens et de laisser agir. Donc voilà, pour le tuto, c'est vraiment très bien fait. Vous mettez votre ordinateur à côté, vous suivez chaque étape, il hein, y en a quatre, et euh, ça se fait vraiment en cinq minutes, ce qui prend du temps, ce qui peut prendre 24 heures, hein, comme dans mon cas. Encore une fois, c'est simplement le fait que le fait de la synchronicité. Mais une fois que c'est fait, ça y est, vous n'avez plus à toucher votre machine et euh, tout, tout tourne. Donc euh, voilà. Alors c'est vrai que ça m'a pris un peu de temps. Ce qui a pris du temps, c'est pas tant l'installation que le fait qu'il faut se connecter à la blockchain et qu'on doit installer toute la blockchain. Mais bon, c'est rapide, je vous dis, ça ne consomme même pas plus, C'est pas euh, ça chauffe pas, ça fait pas de bruit. Et ça a dû mettre environ 24 heures voire un peu plus pour que les tokens que j'ai envoyés soient matures. Hein, c'est ce qu'on dit pour commencer à stacker et à générer des intérêts voilà pour le fonctionnement un peu de la Stackbox. box c'est vrai que c'est super pratique et il faut savoir qu'il y a plusieurs projets alors moi je les trouve encore un peu limités, c'est à dire que là ce qu'ils proposent il euh, n'y avait pas de projet qui me plaisait tant que ça mais pour le souci du tutoriel et puis pour euh, satisfaire ma curiosité j'ai choisi Neblio parce que je les connaissais déjà donc je faisais déjà du stacking sur sur un autre site dont je vous avais déjà parlé, MyContainer. Et euh, donc voilà pourquoi j'ai choisi Neblio. Mais il y avait Quantum, mais il y a, a d'autres choses à savoir. Donc voilà un peu comment ça marche la Stackbox. Donc vous voyez, c'est super pratique. Il suffit simplement d'envoyer vos tokens donc euh, dans votre portefeuille. Et ensuite, vous allez recevoir des tokens. Alors voilà pour le fonctionnement. Maintenant, on va passer à la partie 3 où je vous donne mon avis personnel. Donc là, je vous donne mon avis personnel en tant qu'utilisatrice. Et je vais essayer de vous donner un retour un peu objectif pour savoir si c'est valable ou pas pour vous, si ça vaut vraiment le coup, si c'est vraiment une machine à cash. Donc on passe dans la troisième partie. De toute manière, pas de transition, on démarre maintenant. Alors, est-ce que la stacking box va être rentable Déjà, faut savoir que si vous vraiment vous en voulez une, je vous conseille mille fois D'abord de faire vos calculs parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter une stacking box pour pouvoir savoir combien vous allez gagner. Vous pouvez simplement faire des pré-calculs, des estimations pour savoir combien vous allez gagner. Parce que c'est vrai qu'on ne gagne pas exactement euh, ce qui est prévu il y a des petites variations mais très légères. Ce que vous faites, tout simplement, je vais vous montrer un site où, où vous pouvez calculer le taux de retour que vous allez avoir et c'est comme ça aussi vous pouvez choisir la crypto-monnaie qui vous intéresse. Euh, pour calculer votre rentabilité en fait bon ben bah, bien sûr estimez le site que je vous recommande vraiment qui est génial mais euh, je vais vraiment passer rapidement ici parce que vraiment ça mérite d'en faire une vidéo complète euh, donc c'est sur stacking reward et en fait il vous suffit simplement de rechercher euh, donc euh, le token qui vous intéresse le stacking qui vous intéresse et euh, vous pouvez voir là qu'on va vous faire des calculs alors vraiment je passe dessus pour pas que la vidéo soit trop longue et trop chargée, mais euh, en fait il y a pas mal de paramètres à prendre en compte on verra ça plus tard mais en tous les cas mais en tous les cas ce que vous pouvez faire c'est vraiment déjà avoir une estimation savoir euh, ce token combien il rapporte combien vous allez gagner par an mais on va voir aussi maintenant euh, mais on va voir aussi juste après justement ce que ça veut dire euh, au niveau de vos gains parce qu'on est dans les crypto monnaies et ça évolue très vite euh, ce que vous gagnez cette année finalement ça peut être beaucoup plus dans les années à venir ou moins par exemple, dans mon cas, si j'investis l'équivalent de 1000 euros, donc en Neblio, donc environ 2500 Neblio, je vais gagner 250 Neblio, alors l'équivalent de 120 dollars. Bien sûr, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. C'est ce, justement ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo pour savoir vraiment est-ce que c'est rentable ou pas. Parce que grosso modo, si vous vous arrêtez à 125 euros, c'est peut-être vous tromper. Si le Nebel prend dans quelques années, euh, je pourrais être entièrement gagnante. Voilà pour mes recommandations. C'est que d'une part, n'achetez pas ça comme ça à l'aveugle parce que vous n'êtes voir cette vidéo ou parce que vous avez vu une publicité, non. Déjà faites votre propre calcul et simplement vous allez faire le calcul avec ce que vous allez recevoir. Parce que finalement le plus important quand on fait du stacking box, c'est pas tant le taux de reward, parce que c'est vrai qu'il y en a, je vous ai dit, il y en a qui sont à 30% mais qui sont des projets un peu bidons, il y en a qui sont à 2% mais euh, on peut être sûr que dans quelques années ça va exploser. Ce que je voulais vous dire dessus, c'est qu'en fait n'oubliez pas que le stacking dépendra aussi de la somme que vous allez investir en amont, c'est à dire que si vous voulez faire du stacking avec une crypto-monnaie qui rapporte 30%, bon, c'est très bien en soi, mais si vous avez mis que l'équivalent de 2 euros, donc ça va pas être aussi rentable que ce que vous espérez, ça c'est clair. Par contre, par contre, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans le stacking et qui peut nous faire penser au premier temps du minage de bitcoin, euh, parce que oui, là je vous rappelle quand même que euh, la plupart des gens qui sont très riches en bitcoin aujourd'hui, c'est à dire que les personnes qui ont beaucoup, beaucoup de bitcoin aujourd'hui, clairement, c'est pas des personnes. En gros pourcentage qui les ont achetés, c'est simplement des personnes qui les ont minés. Vous savez, les taux de récompense en bitcoin se raréfient avec le temps, et en plus il y a des halving, donc tous les quatre ans la récompense est divisée par deux. Donc ce qui fait que plus on avance dans le temps, plus moins on reçoit de bitcoin. Mais à l'époque, les mineurs de bitcoin, des, des personnes qui ont miné avec des ordinateurs simplement, gagnaient, gagnaient beaucoup de bitcoin. Et quand vous cherchez les millionnaires et les millionnaires du bitcoin aujourd'hui, c'est pas des gens qui les ont achetés, bien sûr qu'il y en a des gens qui les ont achetés à 2000-3000 euros à euros mais la plupart la plupart c'est des personnes qui les ont minés. donc c'est pour ça que le stacking plaît à beaucoup de personnes parce qu'on se dit tout simplement eh ben on est au début on va stacker des crypto monnaies c'est à dire qu'on va mettre un peu une petite somme mais voilà on va gagner 10% dessus à l'année 10% 10% donc cette token va certainement prendre dans les années à venir et donc on va se retrouver avec 10 mille par exemple euh, Neblio, et ça va valoir par exemple je sais pas dix mille euros dans 2-3 années donc c'est des petits paris qu'on se fait et c'est pour ça que le stacking plaît en gros message que je vais vous dire là, c'est que euh, euh, n'espérez pas non plus gagner en faisant du stacking, gagner un revenu passif conséquent, c'est-à-dire 500 euros par mois, etc. C'est pas vraiment comme ça pour le stacking. Pensez non pas en équivalent euros, je pense à mon avis, mais pensez vraiment au token que vous allez récupérer et pensez bien est-ce que ce projet va prendre de la valeur dans le temps. C'est ce qui va faire en fait qu'en que votre stacking va être rentable. Mais voilà ce que je voulais surtout vous dire, c'est que le mythe de générer des revenus passifs comme ça tous les mois, avec du stacking, ça dépendra bien évidemment de si vous avez une très grosse somme à investir de base. Là, oui, ça peut être intéressant. Et si vous avez choisi le projet qui éclate, qui explose au moment où vous faites du stacking. En général, ça prend du temps. Vous voyez bien, même le Bitcoin, il a mis 4-5 ans avant de, de commencer à prendre de la valeur. Et là, on le connaît, il a déjà 11 ans le Bitcoin. Donc, c'est pas pour rien qu'il atteint presque les 20 000 dollars. Ça fait quand même 11 ans qu'il est sur le marché. Et donc, pour le stacking, il faut un peu se mettre à cette échelle du temps. Pas non plus 10 ans mais peut-être 4-5 ans sur certains projets. Donc voilà, ça c'était hyper important, c'était vraiment ce que je voulais vous dire parce que j'ai pas envie que vous achetiez cette box en vous disant « Ah ben voilà, ça va me faire des revenus passifs euh, que je vais pouvoir utiliser par mois. » Pour le coup, si vraiment vous cherchez cette option-là, je vous conseille encore une fois d'aller sur des sites comme Yodler, etc. Au moins, c'est un peu plus fiable. Le stacking, c'est si vous êtes en mode un peu explorateur, si vous voulez faire partie des pionniers du coup, et si vous voulez faire des grands coups dans quelques années. C'est par exemple mon cas. Moi, quand je fais du stacking, je récupère pas mes tokens, je les échange et je les dépense. Non, en fait, j'attends d'avoir un certain montant assez conséquent d'un token que dans lequel je crois, et je me dis j'attends 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans s'il le faut et on verra bien ce que ça va donner euh, donc les critères que vous devez prendre en compte c'est toujours et en fait on revient toujours à la même chose c'est le fait de bien choisir un projet un token qui a vraiment de l'importance et de la valeur alors moi pour faire un retour sur neblio pour vous dire la vérité j'y crois pas tant que ça c'est à dire que je pense que c'est un projet intéressant je, mais je l'ai choisi en l'occurrence ici parce que je voulais tester la steak box je voulais voir si c'était vraiment simple et puis voilà moi je connaissais raspberry c'est-à-dire j'en je avais vu chez des amis mais j'en j'en avais jamais eu un pour moi. Donc c'était la première fois aussi que je prenais un Raspberry. Et à la limite, je l'ai fait pour avoir un Raspberry et voir comment ça, ça marchait en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, j'ai investi euh, l'équivalent d'une centaine d'euros. Euh, voilà, si dans quelques années, Neblio cartonne, ce que j'espère pour le coup, finalement, je serais contente, j'aurais fait un bon investissement. Mais euh, si vous cherchez vraiment du revenu passif, d'ailleurs, je prévois d'autres vidéos, passif, passif pour échanger, euh, pour pouvoir dépenser cet argent. Euh, le mieux, encore une fois, c'est de mettre votre argent dans les sites de landing et de générer des intérêts cumulé ou pas, vous les ressortez, vous pouvez les dépenser. C'est d'autres, deux approches très différentes. Encore une fois, pour résumer, le stacking, c'est vraiment en mode explorateur. C'est quand vous voulez faire un pari sur l'avenir. Et euh, le revenu passif avec les lendings, c'est quand vous voulez pas prendre de risques. Vous voulez simplement avoir de l'argent supplémentaire, faire fructifier votre capital et l'utiliser. Donc voilà, c'est deux approches différentes. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Euh, donc voilà, j'ai fait le tour sur la stacking box. J'espère que ça vous a plu. Enfin, j'espère que je vous ai donné les informations que vous recherchez pour savoir si c'était utile ou pas. Je vais finir là-dessus, ce qui est aussi pour moi très important. C'était simplement de vous dire qu'au pire des cas, vous n'êtes pas obligé de passer par la steak box comme moi je l'ai fait. Vous pouvez tout simplement, si vraiment ça vous intéresse, déjà euh, le faire sur... Euh, vous pouvez le faire tout simplement en achetant un Raspberry. Euh, D'ailleurs, il y a des modèles vraiment bien faits. Maintenant, il y a des modèles où il y a, il y a le clavier avec. Et euh, vous n'avez plus qu'à le brancher dans un moniteur euh, télé. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Vous pouvez le faire aussi sur un vieil ordinateur que vous que vous avez. Le plus important en fait c'est que vous ayez un processeur qui tourne H24. Et en plus euh, je vous le dis comme ça, mais moi quand j'ai acheté la stacking box, une semaine après euh, Neblio a annoncé qu'il faisait du cold stacking. c'est à dire qu'on n'était pas obligé de passer par cette voie là pour faire du stacking, euh, mais qu'on pouvait le faire avec d'autres sites en manière déléguée. Et voilà aussi dernière chose si le stacking vous intéresse quand même parce que, vous, parce que justement vous voulez être explorateur mais que vous voulez pas passer par cette méthode là qui, est un peu, qui requiert un peu quand même de temps, un peu de configuration technique parce que si vous avez un bug là il faudra quand même rentrer dans les tréfonds de raspberry et franchement si vous n'êtes pas à l'aise avec la technique et le code je vous le conseille pas très clairement parce que moi par exemple j'ai eu un petit problème euh, un moment dessus je vous dis pas quand j'ai dû aller sur les forums réclamer de l'aide alors il y, y a de l'aide ça c'est super bien il y a beaucoup d'aide il y a beaucoup de tutos mais euh, vraiment j'ai dû coder rentrer des lignes de code ça m'a clairement ça m'a saoulé donc voilà je vous le recommande pas pour ça et si vous voulez faire du stacking bah tout simplement il euh, y a des sites qui vous permettent de le faire, qui vont prendre une commission mais au moins vous allez faire du stacking, c'est très simple. Moi, si, vous, si ça vous intéresse ça, moi je vous recommande Binance, l'un des meilleurs pour ça, et euh, MyContener, moi j'ai déjà gagné beaucoup avec ce site-là. Et voilà, je génère des tokens supplémentaires, je ne fais rien, c'est passif et on verra bien dans quelques années si c'était un bon choix ou pas. En tous les cas, l'investissement était très bas. Alors voilà, la vidéo s'achève là, je pense avoir fait le tour, je pense vous avoir dit tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Mais de toute manière, je vais décliner un peu la chose, j'en parlerai dans d'autres vidéos tout simplement. Donc voilà, ben, j'attends vos retours, voir si ça vous a donné envie ou pas, euh, voir ce que vous allez faire vous, qu'est-ce que vous voulez faire du stacking, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé jusque là